et c'est un signe d'air et très favorable pour vous. Vénus est là aussi dans cette neuvième maison pour rendre votre spiritualité euh, en éveil très paisible et harmonieuse. Vous venez d'avoir une belle fin de semaine, et la belle ambiance continue, et la chance continue à vous suivre dans vos démarches, alors profitez-en. Lundi PM, mardi et mercredi pour le Québec et mardi et mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre dixième maison. Habituellement, l'énergie quand la Lune est dans la maison 10 serait lourde et un peu délicate. Et des efforts de notre part seraient de mise pour pouvoir passer à travers paisiblement. Mais la Lune fait des beaux aspects avec Mercure. Jupiter est le soleil de cette dixième maison. Alors, surtout mardi, votre mémoire sera en éveil, ce qui va vous aider dans l'accomplissement et l'exécution de vos tâches, qu'elles soient au boulot ou chez vous. Vous aurez l'esprit ouvert et votre intellect sera pas mal aiguisé, ce qui va vous aider dans vos communications. Mercredi, vous aurez le goût de prendre des, des initiatives et pourquoi pas, Allez-y. Jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe. La Lune sera dans le Bélier, votre onzième maison, encore là, habituellement. Quand la Lune est dans la maison 11, la période sera amicale et pas mal plaisante. Mais la Lune avec ses aspects délicats, avec Mercure, Jupiter et le Soleil, nous avertit de ne pas trop compter sur sa protection. Je parle de la protection de la Lune. Donc ne pas trop compter sur sa protection dans nos interactions, mais plutôt avoir recours à notre tact et diplomatie, surtout jeudi, car vous pourriez avoir des opinions très arrêtées à propos d'un sujet en particulier et vous auriez tendance à ne pas écouter celle des autres, ce qui pourrait faire éloigner et repousser les gens. Vendredi, les énergies deviennent plus amicales que jeudi et l'ambiance plus paisible et très convenable pour vous réunir avec la famille et les amis, pour organiser des réceptions, ou pour sortir ensemble et vous divertir. Samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec, et dimanche et lundi pour l'Europe. La lune sera dans euh, le taureau, votre douzième maison, une fin de semaine qui sera très convenable pour vous reposer et vous ressourcer. Et si vous limitiez vos interactions avec les gens, surtout... Les provocateurs, ça serait sage. Des disputes inutiles pourraient s'imposer à cause de votre tendance ou même la tendance des autres à être impulsifs dans leurs réactions. Si vous, cette, si vous, pardon, si vous évitiez cette euh, impulsivité et par conséquent des confrontations, surtout samedi, tout ira bien. Dimanche, vous aurez une gestion émotionnelle plus efficace et vos émotions deviennent plus harmonieuses et bien gérées. Mais de toute façon, n'ayez pas de soucis, patientez. Vous vous reprendrez les euh, prochaines journées quand la lune sera dans votre signe. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers gémeaux. Aimez, commentez et partagez surtout aussi les vidéos, s'il vous plaît.